Je suis Richard Figuro, donc responsable des projets formation du groupe Fleury Michon. Fleury Michon et Sego, c'est une histoire qui date depuis déjà de nombreuses années. Sego c'est un partenaire privilégié pour de nombreuses formations autour du management, autour du, du commercial, des soft skills. Donc, suite à l'actualité récente autour du Covid, nous avons forcément été amenés à beaucoup digitaliser nos formations. Et Sego, ça a su justement nous apporter les formations distancielles et les formats adéquats pour accompagner nos collaborateurs pendant cette période compliquée. Et on a pu donc travailler, continuer à travailler, même les parcours qui étaient déjà engagés, on a pu continuer à les faire en distanciel et engager des nouveaux euh, formats de formation aussi type classe virtuelle ou visio, euh, notamment en profitant du dispositif de Formation. Cegos nous a accompagnés de nombreuses fois autour des projets et du management de projet les formations qui étaient autour du management de projets. Et il est vrai que nos collaborateurs qui ont la chance de faire cette formation-là ont ont d'énormes retours très positifs et souvent d'ailleurs leurs propres collaborateurs ou leurs propres collègues nous demandent de faire cette formation. Fleury Michon, le, un indicateur est important aux yeux de toute l'équipe formation, c'est le taux de recommandation fait par nos collaborateurs qui ont pu faire les formations justement. Et il s'avère qu'il est très très bon sur les retours de formation Ségos.